Salutations, ici David du blog tonwebmarketing.fr et je voudrais vous montrer dans cette vidéo comment modifier la valeur de votre produit, comment modifier la perception de votre produit aux yeux de vos clients pour éviter de brader la valeur de votre produit tout en vendant davantage de quantité en même temps. Alors vous avez peut-être actuellement euh, un ou plusieurs produits ou services en vente sur votre site internet, et vous faites peut-être quelques ventes, mais sur les produits les moins chers, et étant donné que qu'acquérir des clients ce n'est pas gratuit, ce sont des produits sur lesquels vous faites probablement très peu de marge. Alors donc votre produit, voilà, il est, euh, il est comme il est, il fait son boulot, il résout le problème de vos clients. Donc vous pouvez difficilement le modifier ou alors ça va engendrer euh, des coûts en temps et en argent que vous ne pouvez pas forcément vous permettre euh, dans l'immédiat ou alors ça va surcharger votre produit pour rien. Mais il y a d'autres critères sur lesquels vous avez une influence directe et que vous pouvez euh, modifier très rapidement. Et l'un des critères les plus efficaces à faire évoluer, c'est l'expérience qui accompagne le produit. Alors si on prend l'exemple d'une balle de tennis, si vous allez par exemple voilà, chez Decathlon pour acheter un pack de balles de tennis, vous allez trouver des packs de 4 balles dans un bel emballage, un beau packaging et les prix peuvent varier entre 5 euros, de 5 euros jusqu'à 10 euros parfois euh, pour le pack de 4 balles. Alors qu'est-ce qui peut faire la différence entre ces deux différents prix en dehors de la qualité de la balle en elle-même et de la marque il y a tout d'abord il y a le fait que les balles soient vendues par 4 au lieu d'être vendues à l'unité Et deuxièmement il s'agit du packaging de la qualité de l'emballage Qui permet de conserver la pression de la balle efficacement Et ça ça permet de faire passer la pilule plus facilement entre guillemets Car si vous achetez par exemple les 4 balles à 10 10€ ça vous fait 2,50€ par balle Et pourtant ces balles vous allez les, les acheter et d'ailleurs ça vous paraîtra pas si cher que ça pour un accessoire et après, si jamais on vous propose les balles à l'unité, à 2,50€ la balle, vous aurez plus de réticence à en acheter euh, en plus grande quantité car vous aurez l'impression que ça fait trop cher et que c'est simplement un accessoire qui est rapidement périssable si vous jouez souvent. D'ailleurs, les magasins qui vendent des balles à l'unité sont des balles de moins bonne qualité en général et ils vendent beaucoup moins cher que ça et en beaucoup euh, en, en moindre qualité. Donc non seulement vous allez euh, acheter 4 balles même si vous n'avez besoin que d'une ou deux, mais d'autre part, vous n'achetez plus le même produit, vous allez acheter un pack de balles professionnelles et pas seulement des balles de tennis, entre guillemets. Donc le packaging et la création d'un lot permettent de transformer complètement l'expérience d'achat, de la rendre plus agréable et ça, ça facilite aussi la prise de décision. Donc dans votre activité, si vous vendez des produits à bas coût dont la valeur n'est pas très grande, vous pouvez essayer cette expérience en multipliant le nombre de produits que vous allez livrer, euh, soit plusieurs produits à l'unité s'il s'agit un consommable ou alors plusieurs produits du même thème s'il s'agit d'un achat unique ou un produit d'information, puis ensuite d'améliorer l'expérience d'achat en changeant le packaging, le support et la livraison. Vous pouvez aussi jouer sur le prestige de la marque et les bonus si vous le souhaitez. Alors si vous avez aussi par exemple une formation pour aider les gens à perdre du poids, vous pouvez euh, avoir un prix beaucoup plus élevé si vous la vendez en ligne plutôt qu'en DVD car le prix psychologique d'un DVD c'est de 20 à 30 euros pas plus. Euh, de, un autre exemple si vous avez un e-book vous pouvez augmenter la valeur de son produit en fournissant une vidéo avec votre e-book. Euh, un autre exemple quand vous ouvrez votre iPhone, voilà on dirait que c'est Noël, il y a un beau packaging, c'est tellement bien réalisé euh, que le packaging fait euh, partie intégrante de l'expérience d'achat. Donc voilà quelques idées pour vous permettre de modifier la perception de votre produit aux yeux de vos clients et d'améliorer grandement l'expérience d'achat et l'offre globale tout en offrant davantage de valeur à vos clients. Le but c'est vraiment de faire, de transformer un simple achat de produit en expérience plaisante pour l'acheteur afin que votre produit prenne de la valeur même s'il est à la base tout simple. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, c'était Devi, cliquez euh, juste au-dessus de moi pour suivre euh, mes nouvelles vidéos sur YouTube. Je publie régulièrement de courtes vidéos pour vous aider à développer votre web entreprise. Euh, partagez dans, les, dans la partie commentaire les différentes actions que vous avez déjà euh, effectuées pour augmenter la valeur de votre produit. Euh, je vous retrouve très bientôt sur tonwebmarketing.fr.